Gérard de Nerval a publié dans Odelette, une allée du Luxembourg. Elle a passé la jeune fille vive et preste comme un oiseau, à la main une fleur qui brille, à la bouche un refrain nouveau. C'est peut-être la seule au monde dont le cœur au mien répondrait, qui venant dans ma nuit profonde d'un seul regard l'éclaircirait. Mais non, ma jeunesse est finie, adieu doux rayon qui m'a lu. Parfum, je ne vis harmonie, le bonheur passé, et la fui.